Bonjour, je suis Gerlaine, styliste d'ongles chez Prenez. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer notre nail art de Gifts Is You. Euh, première couche de gel lac 43. Deuxième couche, de toujours le gel lac 43. On va tracer une petite ligne centrale avec notre rouge canapé et aussi euh, avec le 29 Purple Trend pour réaliser un petit dégradé entre les deux couleurs. On catalyse une fois. Et maintenant avec le Spark de file, tracez notre petite ceinture. Et après vous terminez par votre gloss préféré. Ici, moi j'applique le Max Gloss. Voilà, j'espère que je vous ai inspiré avec ces décorations. Euh, bonne chance Exercez-vous